Bienvenue à cette petite vidéo explicative d'IMT Lazaro sur la configuration des groupes. Cette vidéo est pour les administrateurs de l'école, donc vous allez au menu administrateur, à la configuration des groupes, dans laquelle vous voyez qu'on peut euh, télécharger la liste des groupes. Mais d'abord, il faut aller sur la, sur la section section. Dans lesquels on va euh, télécharger d'abord toutes les sections, ça veut dire tous les grades, tous les niveaux de, de, des étudiantes. Donc on va créer des, des niveaux, on va euh, avoir les, les niveaux, les sections ici, d'après dans lesquels on va aller sur la section, sur... Euh, sur les groupes, dans lesquels on va créer des groupes, s'ils ne sont créés, créés pas encore, et on va assigner des groupes, ça veut dire notre classe spécifique, à chaque section, à chaque niveau. Et après, on va assigner les dispositifs qui vont être supervisés à chaque groupe de qui appartiennent à une déterminée section. Donc, ça, ce sont les, les trois niveaux de hiérarchisation, c'est-à-dire, on parle des de, groupes euh, statiques. Comme vous voyez ici, on parle des de groupes statiques, euh, mais si vous voyez aussi, ou vous voulez voir les groupes dynamiques avec l'intégration avec Google Classroom, vous pouvez faire la, la liste. Si vous de, déployez la liste ici, ou ici, vous pouvez y aller à les groupes euh, que vous désirez. Donc, ça c'est tout pour l'instant, euh, comme toujours. Je vous prie de nous suivre à nos réseaux sociaux et professionnels. Et à la prochaine, merci.